De de de nous en de Nous en ouest. Ah, oui. Merci. Ah, bon? oui. du Nous faisons un choix de ambitieux ici, pour dis ça tout Donc nous avons de l'activité TNT, l'activité nous avons de nous TNT, l'activité nous nous les Les savent que le cargo est pour essayer de représenter les couleurs au mieux. Donc demain, nous avons une deuxième étape d'entretinité. Et puis, nous essayons de garder les couleurs du vent pour représenter fièrement les couleurs du Lamentin de la groupe ferme, d'Africain, de, de tous nos partenaires. C'était du MEDF. Et puis, vous supporter à petit vous à appétit. Vous pensez que c'est où il euh, y a le lac chanter. Oui, oui, oui. Il a jusqu'au bout. Donc, euh, qui peut nous prenons toujours deux heures de heures de Je nous, donc merci. les supporters pour cela. merci pour ça qui vient. Et puis, on de travail, Et là, ça anti anti anti anti anti oui des mais et puis puis des moments,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 in there